Nous sommes, chez Nef, Nous sommes chez Nef pour la, pour la suite des vidéos avec de nouveau un petit, un petit refresh, mais c'est tellement ça, beau qu'il faut quand même le représenter. Ça une fois. reste la marque des passionnés de cuisine. Alors chez Nef, bon, déjà il y a plusieurs designs soit du, avec de l'inox, d'après moi, voilà. Pardon, soit ici. Alors chez Nef déjà, on a toujours la porte slide and hide il y a une gamme de fours sans, sans points, ça c'est quand même Donc, très très un effet beau. Lisse. Parfait. Pour Également, nos cuisines sans poignée euh... slide, c'est-à-dire que la poignée accompagne le poignet, ce n'est oui. plus le poignet qui se casse, et la porte qui disparaît. Avec rail télescopique et petite... les grilles sont quand même relativement costauds. Hein, les grilles sont costauds et peuvent s'enlever pour le nettoyage de manière très facile. Voilà. Chez ah, Neff, nous avons... Oui. Excuse-moi, j'interromps. Petite particularité, ce qu'on appelle le Le seamless. seamless. Si Design. Design, donc chez Neff et uniquement chez Neff, il y a moyen à l'achat de deux fours et une combinaison, soit d'un four... Pas tous les fours, pas les machines à café, voilà, c'est important de préciser, ça dépend de la plupart, mais il faut bien regarder, donc euh, il oui. y a une combinaison, on se renseigne pour vous en magasin pour cela. Donc, on vient aligner le tout en fait. Hein. On peut en fait donc enlever les parties latérales d'un four pour les remplacer. C'est un accessoire séparé oui. par une un long une longue languette. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est tout à fait naturel, comme si ça avait toujours existé. Un seul four. Quoi. Un donc, euh, seul four en deux parties. Voilà. Et on n'a plus cette ligne en fait voilà qu'on voit ici. Voilà, vous n'avez plus cette ligne entre les deux fours. Le souci du détail fait tout dans une cuisine. Tout à fait, tout à fait. Que vous avez ici Vous avez ici, chez Neff, aussi, on explique, la cuisson sous vide. Le tiroir sous vide, en tout cas. La cuisson sous vide au-dessus, le tiroir bah. sous vide en dessous. <rire> et donc, euh, avec une, on peut tirer sous vide vraiment à, à un niveau qu'un qu un, qu un appareil portable ne pourra jamais atteindre. Oui, oui, tout à fait, fait. Et c'est également important, euh, je l'ai sûrement déjà dit, mais je le répète, euh, je suis un grand amateur de barbecue. N'hésitez pas à faire vos marinades. Une, un jour à l'avance sous vide ouais. et vous faites vous-même vos brochettes, vous n'achetez pas la viande marinée toute faite, faites-la vous-même et faites tout ça dans du sous vide, voilà. Et ce qui est important, une fois qu'on cuit sous vide, c'est après, et on peut cuire sous vide, donc vous lancez à 3h, à 4h de l'après-midi et vous laissez cuire pendant des sans heures, heures sans se tracasser sans se tracasser, donc c'est le confort, juste avant de servir vous allez juste saisir dans la poêle et pour on vient, on vient marquer, on vient marquer en fait la viande. Juste la couleur et puis vous... Euh, on l'a en magasin elle, elle, elle est évidemment exposée euh, on aime toujours bien, c'est pour ça qu'elle est exposée comme ça chez nous, montrer les chauffe-tasses alors chauffe, -tasses, chauffe assiettes. ils sont un peu plus grands ça existe aussi, chauffe tasses. chauffer une tasse à café c'est primordial, vous connaissez mon amour du café, chauffer une tasse à café c'est primordial pour pas que le café soit acide si la tasse est froide et garder une bonne température, c'est une magnifique machine à café, Après, intégrée oui. avec la possibilité du cappuccino automatique en ce qu'on appelle un one touch, je ne me trompe pas. La temacato pour les long drinks et le cappuccino ici. À et toujours la première tasse la plus rapide en 20 secondes. Et c'est bien une machine avec grain. On met du grain et on obtient un café frais, donc moulu à chaque tasse. Les hot Là, là, là, et il n'y a que Neff qui propose ça. Donc on a les, les, les hot flat screen. Elles existent en noir, elles existent en vert, elles existent en orange, elles sont métalliques. C'est-à-dire que vos magnets euh, sont magnétisables, les magnets sont font dessus. Vous pouvez, comme vous voyez le, le frigo à côté, vous pouvez écrire dessus au Steve blanc Et on peut également. Écrire. On peut écrire dessus. Il n'y a pas de stiff. Ah Et bien. vous avez la tablette pour mettre votre tablette, votre iPad. Ah oui, pour la ou recette. Le, ou, la, ou le livre de recettes devant <rire> vous pendant que vous cuisinez. Magnifique, c'est également une belle nouveauté. Toujours avec deux filtres, deux arrivées d'air, une en dessous, une sur le côté. Donc également dessous, également centrale, Wi-Fi, une... donc toujours le système connect reste présent dans, cool. dans, la, dans la marque de votre groupe. Hein. On est bien d'accord. Hein. Filtre, lavabre, lave-vaisselle. Au Lave-vaisselle et le filtre soit en, en version normale qui dure un an, euh, soit en version régénérable qui va jusqu'à 10, voire plus d'années. Okay. Eh bien... De très, très belles nouveautés chez Nef. On a également. Ah. Ça, c'est une première, ceci évidemment. Parce que normalement, chez Nef, il n'y a pas de pause libre. Ah, chez Nef, il commence à y avoir un petit peu de pause libre. Il y a 6 ou 7 appareils pause libre au total dans, dans le catalogue. Avec Ici, un blackboard on, a dessus. blackboard. on peut écrire dessus. Donc, votre liste de courses remplit au fur et à mesure de la semaine et s'efface juste après avoir terminé les, les courses. Alors, oui, ça, c'est le plaisir fou de mon épouse. Si on a un jour ça à la maison, je pense qu'un tableau noir dans la cuisine, c'est quand même quelque chose de très beau. On a le Fresh CF qui est donc un équivalent de Vita Fresh. Euh, c'est bien cela hein. Donc Vita le Fresh Hyper Fresh hyper Fresh, fresh, fresh. Safe 2 ici dans ce cas-ci parce qu'il y a deux petits chapeaux. Ce qui veut dire qu'il y a un contrôle de l'humidité renforcé ici. Et on maintient deux fois plus longtemps ces fruits, légumes, viande et poissons dans cet appareil -ci. Mais osons des choses différentes, osons montrer euh, et avoir dans sa cuisine des frigos sur lesquels on peut écrire. Ça donne une touche originale et cosy, en fait à l'image de nef, donc le plaisir oui. de cuisiner. Euh... Tous les appareils dans la gamme de nef sont en support à la cuisson. Oui, Tout est pensé pour le la plaisir de, cu... de, de cuisiner, de partager la cuisson. Merci beaucoup Olivier pour ce tour de tes quatre marques et à très bientôt, continue le live, le salon de la rénovation et de la construction de Bruxelles continue, à très vite.